En fait, enfin, tout au long de la semaine, je n'étais pas bien et je faisais semblant comme si j'étais bien. Je ne voulais pas manifester ma tristesse devant, aux yeux de tout le monde. Euh, ma soeur, Evelyne, était conduite à déposer une enquête ici pour euh, mon problème de dos et l'assemblée avait prié. Après la prière, ça s'est vraiment empiré, j'étais vraiment pas bien. Mais moi, je me suis dit, comme on a déjà prié, je vais plus déranger le serviteur de Dieu pour ça. Et je venais avec la douleur, le Seigneur me, me soutenait dans sa présence et je repartais toujours le juin, ça n'allait pas. Le jeudi, j'étais venue à l'Assemblée, j'avais vraiment, vraiment mal. Et j'étais dans sa présence, le Seigneur m'a soutenu du début de jusqu'à la fin. Et dehors, j'ai rencontré mes soeurs. Je faisais semblant de rigoler, mais j'avais vraiment mal. Et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée, le lendemain, je suis allée au travail. Le vendredi, je travaillais normalement toute la journée, matin et l'après-midi. Je suis allée au travail le matin. C'était mal que moi. Et quand j'avais déjà fait rentrer le certificat médical, je ne voulais pas encore faire rentrer un autre. J'ai dormi, je vais quand même y aller. Je suis partie. Et j'ai travaillé donc de 8h30 jusqu'à 11h. De 11h, ça n'allait pas. J'ai tout parler d'âme et je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée, j'avais vraiment, vraiment mal. Je me suis forcée pour s'occuper des enfants et tout. Mais vers 17h, 18h, je sentais vraiment une pointe et ça n'allait pas à ma part. Je suis restée, j'ai dit Seigneur, on a prié pour moi. J'ai ma maison, je ne vais pas regarder aux douleurs. Je reste là, je ne vais pas téléphoner pour serviteur, mais je sais que tu as déjà exaucé, que tu m'as déjà guéri. Je ne vais pas regarder à la douleur. Je suis restée là, ça me, ça me, me prenait très très fort. Et au bout du milieu de la nuit, la Seigneurine chez elle m'avait envoyé un message pour voir comment j'allais, comment la journée s'est passée. J'étais dans les douleurs, j'ai vu le message, mais je n'ai même pas su répondre à ma soeur. J'avais vraiment une pointe énorme, ça m'a pris le tout. J'ai commencé vraiment à avoir peur parce que ça montait jusque-là. Et je sentais comme si mon cœur allait se lâcher. Et là j'ai commencé, je dis « Seigneur, ne me prends pas dans cette douleur. J'ai pas envie de partir avec cette douleur. Je peux partir autrement, mais pas que je suis partie avec cette douleur. J'avais tellement mal et je me suis tremblée tout doucement dans la chambre de mes enfants. Je me suis mise au pied de lits de mes enfants. J'ai dit « Seigneur, si je partais, qui va s'occuper d'eux À qui je vais les laisser ?» Je pleurais, j'étais dans les pleurs partout. J'avais vraiment mal parce que la douleur était tellement là. J'ai dit « Bon, maintenant, tel que je sens comme si mon cœur allait se lâcher, si ça se lâche maintenant, bien c'est fini. Parce que ça te prend où tu n'arrives pas à respirer profondément. C'est comme si on t'arrachait le souffle. Alors j'étais là, j'avais mal, j'avais mal. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Prends-moi un peu un peu de vie sur cette terre pour te servir. Parce que je ne suis pas partie avec cette douleur. Je l'implorais tellement. J'ai prié, j'ai prié. Puis après, je me suis longée et partais là. Et... Le Seigneur m'a fait grâce, le sommeil m'a emporté. Le lendemain, je me suis revue encore sur la terre de vivre. J'ai dit merci Seigneur, tu m'as prêté la vie encore. Et j'étais là toute la journée d'hier, je ne suis pas sortie de chez moi. La soeur de n'arrêtait pas de m'appeler, je ne voulais rien lui dire non plus, mais à travers ma voix, elle a senti que ça n'allait pas. J'ai dit oui, je suis pour bien. Et comme on avait le programme de venir à l'Assemblée chaque vendredi soir ou chaque samedi soir pour nettoyer, je lui ai dit écoute, on essaie de se rappeler parce que là je, je m'allonge un peu et puis après quand ça va aller mieux, je t'appelle et puis on y va. Je suis restée, je suis restée, ça n'allait pas, ça n'allait pas, jusqu'à 18h, la scène n'arrêtait pas de m'entraîner. J'ai dit écoute, on va y aller. Et j'ai apprêté les enfants, on est venu à l'Assemblée. Et après avoir terminé le bas, je voulais rester avec elle parce que c'est à cause de moi qu'elle est venue si tard à l'assemblée pour pouvoir faire son travail. Elle m'a dit « Non, vas-y, tu te sens pas bien parce que je sais quand tu es bien, tel que je te vois là, je vais pas que tu restes, toi va à la maison et je vais terminer le reste. » J'ai dit « Non, je n'ai pas envie de te laisser, non plus toute seule, il fait tard, tu restes avec toi. » Elle a dit « Non, elle a insisté. je suis rentrée. » Et quand je suis rentrée tout doucement avec les enfants, j'ai essayé d'apprêter ce que je pouvais apprêter pour um, ce matin. Et ce matin, je me suis réveillée. Et vraiment, j'étais restée rêve depuis le mercredi jusqu'au ce matin. Je n'arrivais pas à tourner le coup comme ça. Je pas, si quelque chose est tombé, je n'arrivais pas à m'abaisser à le ramasser. Parce que dès que je m'abaisse, je peux m'abaisser mais me réveiller, ce n'est pas possible. Je dois vraiment gémir, essayer de faire tout doucement, tout doucement avant de me redresser. Et c'est comme ça que je suis venue à l'Assemblée. Et quand je suis venue ce matin, j'ai déposé mon sac là. Tout doucement, je suis venue à l'hôtel et je me suis mise. J'ai dit « Seigneur, j'ai fait apporter mon état tel que je suis. Je pouvais rester chez moi en voyant mon état, mais je sais qu'en restant chez moi, ça ne va pas m'apporter la solution. Je suis venue vers toi. » Mais voici, je sais une chose, ne me laisse pas retourner dans cet état-là. Vraiment, je l'ai imploré et j'étais là devant le Seigneur. Et après, je suis sortie, je suis allée dans la salle de maman. Et le Seigneur a touché le père de la sœur, magnifique qui est venue dans la salle de maman. Et je faisais toujours semblant, comme mmh. si ça allait. Mais à travers ma respiration, je me disais Mais tu es fatiguée si tôt le matin comme ça. Qu'est-ce que tu as je, je m'appuyais trois fois sur la porte de la salle de maman. Et là, je lui ai dit, oh, maman, en fait, c'est parce que j'ai mal. Et elle m'a dit, tu as mal, toujours le dos. J'ai dit oui, il dit, mais on a j'ai dit oui, on a prié. Mais sans te mentir, maintenant, là, j'ai très peur. Telle que ça me prend, j'ai peur que ça me coupe d'un coup le souffle et que je pars. Et je lui ai expliqué comment ça me prend, comment ça me fait. Et elle était brisée en elle-même et elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit, « Non, tu ne vas pas partir comme ça. À qui tu vas laisser tes enfants Pense à eux, tu ne vas pas comme ça. On a prié pour toi, le Seigneur capable. » Elle me consolait. J'ai vraiment pleuré, pleuré dans ce vin, Elle a coulé sans cesse. Et après m'avoir consolée, d'un coup, elle m'a elle a, elle repris d'une manière sévèrement. Elle me dit, « Non, tu dois abandonner ça que tu dois partir. Tu dois vraiment oublier ça et regarder au Seigneur, le Seigneur capable. » Donc, je ne veux plus que tu te mettes dans cet état qui t'affaiblit, qui, qui que tu regardes toujours à cette douleur. Tu dois vraiment abandonner ça et tu dois regarder au Seigneur, tu dois regarder à tes enfants. Et tu ne vas pas partir dans cet état avec cette douleur. Et elle me parlait, elle me conseillait, la sœur d'Andine aussi s'est rapprochée. Et je les expliquais comment la chose me prend, comment ça me, ça me saisit d'un coup. Et la sœur Bandine essayait de me dire, euh, je, les, je les ai dit, comment ils m'ont dit d'aller voir aussi, qu'ils vont m'aider à me croquer l'os, pour que si c'est l'os qui était coincé ou déplacé, que ça se remet. Et la sœur Bandine m'expliquait que son mari aussi avait eu quelque chose comme ça, qu'on lui a croqué. Ça fait très très mal, mais il faut que j'aille. Et toutes les deux sœurs me donnaient des conseils. Et juste là, et ça me ramenait un peu. Et puis après, je suis rentrée depuis tout a commencé. Et quand l'écrit a commencé, là vraiment j'ai vu la bonté et la grâce de Dieu envers moi. Je n'avais rien dit après Christian, mais à travers sa prière, quand il a commencé l'équipe, là j'ai prié vraiment, j'ai reçu cette guérison. Mm -hmm. Il priait, et dans sa prière à un moment donné, il priait pour une sœur, il disait seulement ma sœur est venue ce matin. Avec sa maladie, mm -hmm. Seigneur, tu guéris encore, mm -hmm. Seigneur, tu guéris encore, mm -hmm. tu guéris. Vraiment, c'est à moi que cette prière s'adressait, ça venait vraiment au fond de moi. Et quand il a arrêté la prière, qu'on a commencé à, à chanter, on a commencé à chanter, j'ai commencé à chanter tout suite et d'un coup, je vois que... J'avais le souffle pour bien chanter. Et je vois que je chantais plus fort. Je chantais ah. plus fort. Je chantais ah. plus fort. Je, chantais ah. plus fort. Ah. Ah. Je, dis, je dis Seigneur. Et la louange a commencé. Je chantais, je chantais. Mm -hmm. Et après, je suis sortie dans la salle de maman. Et quand je suis sortie, bizarrement encore, c'est vraiment le Seigneur. La, ma téléphonie elle est encore sortie. Elle est venue dans la salle de maman à peine que je suis sortie. Et quand je suis je je l'ai vue. Je suis du côté où je ne pouvais pas tourner, je suis tournée directement vers elle. Je lui ai dit, Mamie, je suis guérie. Amen. Amen. Et elle a crié, elle a fait qu'elle est qu'elle est. Alors je lui ai dit, Oui, Mamie, je suis guérie. J'ai obtenu Amen. ma guérison. Alors je lui ai dit, Tu vois, ce matin, un café qui prière pour une sœur qui est venue avec sa maladie. J'ai reçu cela. Elle me dit, Au même moment que le frère prière. Elle avait pris ça pour moi aussi. Amen. Amen. Alors j'ai dit, mamie, je suis guérie. Amen. Alors j'ai dit, regarde, mamie, je vais te montrer que je suis guérie. Je ne pouvais pas m'inverser. Alléluia! Amen. Amen. Je ne pouvais pas m'inverser. Alors je me suis abaissée, je me suis relevée. Elle me dit encore, je me suis abaissée, <tá _ souvent> <J> <magasiné> je me suis relevée. Alana, elle me dit, pour qu'on sache maintenant que les nuits de Jéricho étaient brisées. Amen. Avec toi, relève-toi sept fois. -y -y. <t <horse> <t in> <t in> je me suis abaissée, je me <t 'in> suis relevée, je me suis abaissée, je me suis relevée sept fois. Amen. Parce que J'étais vraiment faite. Mm -hmm. Mon cou était coincé. Alors là, vraiment, j'ai dit, mamie, tu vois, ils ont été vraiment ah, Et amen. je lui ai dit, maintenant, je rentre. Et au même moment que je voulais rentrer, Frère Christian a nous avons déclaré la vie. Amen. Amen. Je suis rentrée et j'ai chanté mon Dieu. Amen. Et depuis, du depuis, depuis, depuis mm -hmm. jusque maintenant, mm -hmm. je me sens. Ah, amen. Et je m'arrête. Un cantique en langue qui dit dès mon réveil, c'est ton nom que je verrai dans mes cantiques. Dès mon réveil, quand j'ai la santé, que je lève mes mains, c'est ton nom que je verrai dans mes cantiques. Dès mon réveil, quand je rencontre la joie, c'est ton nom que je verrai Dès mon réveil, quand je rencontrerai la paix, c'est ton nom que je me verrai. O je O Jewe Nano Mala A O Jezwe Nano Yolobu Hantye O Fon, je Nano Mala Lomu A Fogu O Jezwe Nano Yolobu Hantye O Fon, Boze Awaya Galye Hewena no manan do vakti. Onfongon awadidyao. Jezu no yolo do vakti. Onfongon do no O no yolo do O I forgo Oh, Jesus, when none of your love fifa. O Jesus, na no your Lord do I O Fonda, Jesus na no palo. Afago kanunye. O Jesus, na no palo do I O Fonda, Jesus na no malo. Afago kanunye. O Jesus, na no your do I Nielfong, <laughs> bombong, awa ji jail. Awen, nan, o your love, o auntie <laughs> me. Nielfong, jose, awa ya galle. Jesu, en, nan, o pa, o auntie me. O fond, o jail, en, o your love, afo, a o jesu, en, nan, o your love, o auntie me. Waiter, waiter, waiter, waiter, waiter, waiter, nado waiter, waiter, waiter, waiter, waiter, waiter, waiter, waiter, Would you wait? na I Go. Tell wait, then, when I'm not going to